Donc Stéphanie puis Puysgur est agrégée docteur et maître de conférence en philosophie. Elle enseigne à l'Université de Bordeaux, euh, plus précisément à, à pardon, de l'Académie de Bordeaux et est affiliée euh, à SPH. Elle propose en tant que directrice de programme un séminaire sur la philosophie euh, à la lumière de la notion de geste philosophique pour interroger la nature même donc, euh, de l'activité philosophique ses diverses formes d'expression et ses modalités d'enseignement et d'apprentissage au Collège International de, de Philosophie. Et on peut évoquer le, une, une publication récente, « gestes figure et écriture de maîtres ignorants, Platon-Montagne-Francière », qui est paru donc cette année, en 2022, chez Lambert-Bullard. Et aujourd'hui, nous allons écouter euh, Stéphanie, qui va nous proposer une communication sur... Le thème « Tisser l'égalité, saine et style indirect libre dans l'écriture » de Jacques Rancière. Et on va rapprocher effectivement. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Alors, euh, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Et puis euh, cette présentation. Euh, alors, je vais essayer d'être rapide. Euh, D'abord dire que j'ai proposé ce titre de façon un peu rapide et que, euh, en le relisant, je, je constate qu'il est assez ambigu. Oui, je disais que j'ai proposé ce titre de façon un peu rapide et que, euh, finalement, en le relisant, je m'aperçois qu'il est assez ambigu euh, puisqu'il peut laisser espérer des développements qu'en réalité, je ne vais pas faire. Euh, je ne vais pas, par exemple, faire une analyse stylistique des textes de Jacques Rancière, hein, euh, euh, d'abord parce que ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse ici et parce que, sans doute, je n'en ai pas absolument les compétences, je ne m'exprimerai pas non plus directement sur la question de savoir si Jacques Rancière réussit ou non ce pari qui consiste à écrire un maître ignorant ou à tisser l'égalité dans tous ses textes, bien que cette question soit par ailleurs très intéressante. Je souhaite plutôt m'arrêter sur une dimension de son œuvre que je trouve passionnante et féconde. Euh, il s'agit de celle où il s'exprime parfois assez longuement sur son écriture, sur sa propre politique de l'écriture, et sur ce qu'elle doit à, la fréquentation, à sa fréquentation de la littérature. Alors, cette entrée dans son travail me semble pertinente pour en saisir l'originalité. Elle est aussi une façon euh, possible, indirecte, de répondre à l'appel du colloque à partir de la question de la politique de l'écriture du philosophe et de la façon dont elle se nourrit et s'inspire de sa fréquentation assidue des textes des romanciers ou des poètes, comme on a vu notamment ce matin. Or, il me semble que cette partie de son travail est relativement moins commentée ou discutée que d'autres, notamment par ceux qui sont généralement désignés comme des philosophes ou des littéraires, Alors, dans les petites cases universitaires dans lesquelles nous rentrons tous plus ou moins dans cette assemblée, il me semble. Alors, comment on peut expliquer ce constat de peut-être un de textes un peu moins commentés, il me semble que du côté des « philosophes », euh, euh, eh bien, ces, ces, ces philosophes s'arrêtent classiquement plutôt sur les concepts, sur l'argumentation qui soutient le discours, sur ses thèses, sur la façon dont elles s'articulent ou non avec celles défendues par d'autres philosophes, sur la manière dont elles s'inscrivent dans l'histoire de la pensée, politique ou esthétique par exemple. Les commentaires témoignent parfois d'un étonnement signalé, sans être questionné face à la forme des textes de Rancière, Parfois d'une attitude d'indifférence relative au style ou au genre d'écriture, parfois d'un déni pur et simple de la textualité philosophique pour se concentrer exclusivement sur l'énoncé au détriment de l'énonciation. Dans ces trois cas, l'écriture ne fait pas question, elle n'est pas un enjeu ou un problème philosophique. Ceci n'est cependant pas vrai de tous les commentateurs, hein, j'évoquerai dans mon développement euh, des chercheurs, des interlocuteurs d'Ancien qui sont sensibles à ces dimensions de son travail. Symétriquement, les littéraires, de nouveau avec des guillemets, s'intéresse à l'œuvre de Rancière, généralement de deux points de vue. Certains se rapportent plutôt à ce qu'il peut dire de l'œuvre des romanciers, des poètes qu'il mobilise dans ses écrits, ou à sa théorie de la littérature. D'autres vont s'arrêter sur son style d'écriture, tel qu'il se manifeste dans ses textes, plutôt qu'à ce qu'en dit lui-même l'auteur. Dans ce second cas, le texte est considéré comme parlant par lui-même, et l'auteur philosophe n'apparaît pas nécessairement le plus à même de commenter son écriture, d'être lucide sur celle-ci, sur ses procédés et ses effets réels. Dans cette optique, l'étude du texte est en quelque sorte autosuffisante et se passe parfaitement du commentaire de celui qui l'écrit. Or, dans le cas présent, il se trouve que le discours de Rancière sur son écriture fait pleinement partie de l'œuvre elle-même. Il n'en est pas seulement un appendice secondaire il me semble qu'elle participe même de sa dynamique interne. Pour le dire autrement, la poétique rancirienne, en tant que théorie, n'est pas détachable de sa théorie politique ou de sa théorie esthétique. On pourrait même dire que, comme le concept de partage du sensible, elle se situe à l'articulation de plusieurs points de sa pensée. Donc, je vais tenter de déployer quelques interrogations, préambule aux questions que je souhaiterais ensuite lui adresser, puisque j'ai la chance qu'il soit ici présent. Donc, en quoi consiste cette réflexion du philosophe sur son écriture qui ne cesse de se poursuivre au fil des ans Comment la situer par rapport à des pensées en partie contemporaines de son propre travail qui mettent également au centre leurs préoccupations une écriture à laquelle elle donne un sens philosophique et ou politique Donc Derrida, Lyotard, mais aussi évidemment on a vu Deleuze, Foucault, on en a beaucoup parlé. Quelle est la singularité de cette poétique rancérienne et quels sont ses enjeux propres alors en tentant de répondre à ces différentes questions, je voudrais montrer combien cette poétique ranciérienne est précieuse pour comprendre la façon dont Rancière réfléchit et ajuste son geste philosophique, qui revient en quelque sorte à tisser l'égalité par le moyen de l'écriture, lequel est indissolublement esthétique et politique. C'est à même le texte, dans sa matérialité, que se joue et que se pense l'acte philosophique. Par conséquent, lire attentivement ces textes permet de mieux saisir ce que recouvrent certains de ces concepts, comme celui de partage du sensible déjà évoqué, ou les principes qui traversent son œuvre, comme celui de l'égalité des intelligences. Donc je vais d'abord exposer rapidement les enjeux et la singularité de cette politique, et puis j'étudierai dans un second temps un peu plus précisément euh, ce qu'il dit lui-même, hein, de, de son usage du style indirect libre, ou de ce qu'il appelle le rephrasage d'une part, et euh, ce qu'il évoque à propos de la méthode de la scène. Donc ces choix stylistiques euh, convergent vers un seul but, donc tisser l'égalité par l'écriture. Voilà. Et euh, je trouve intéressant euh, d'analyser ce discours parce que finalement, euh, on voit qu'il déploie à cette occasion euh, toute une réflexion sur son rôle ou sa place dans le champ de la pensée, euh, sur son éthos de philosophe écrivant ou écrivain, je ne sais pas comment il faut dire, ou de philosophe chercheur, et indirectement la façon qu'il se positionne par rapport à la littérature. Alors, sur le premier point, la peau, euh, donc au fond, il s'agit euh, d'évoquer une poétique qui est aussi une politique de l'écriture. Alors, je vais d'abord présenter un petit peu le corpus euh, euh, dans lequel, euh, finalement, on trouve un discours de l'auteur sur sa propre écriture, qui, de mon, de, de mon point de vue, fait vraiment partie de son œuvre. Euh, on trouve des textes qui, sont, qui renvoient à plusieurs types de circonstances. D'abord, assez classiquement, le paratexte, certains avant-propos, certaines post-phases post d'ouvrages qu'il écrit, l'avant-propos de la nuit des prolétaires, l'avant-propos de 2011, la nouvelle édition de la leçon de du et puis également dans des... Euh, des préfaces ou postfaces, hein, euh, le texte qu'il édite, je pense à la postface de juillet 2007, recueil sur la parole ouvrière qu'il coédite avec Alain Faure. Ensuite, assez souvent, on trouve ces euh, propos dans le cadre d'entretiens où ses interlocuteurs le questionnent sur son écriture si singulière, qui n'ont jamais d'interpeller ses lecteurs, en particulier ceux qui s'attendent à lire un livre de philosophe et se retrouvent devant des textes assez déroutants. Par rapport à la représentation un peu convenue qu'ils peuvent en avoir. Or, ces entretiens menés au fil du temps ont très souvent été publiés ils font pleinement partie donc, de cette œuvre. Je pense à euh, Tant pis et tant pis pour les gens fatigués qu'on a déjà évoqués ou à l'ouvrage intitulé La méthode de l'égalité, par exemple mais aussi à des textes très récents comme La méthode de la scène en 2018 ou « Les mots et les torts » en 2021, euh, entretien avec Javier euh, Bassas, qui est euh, un texte particulièrement riche sur le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, je pense également à certains colloques, dont celui qui s'est tenu à Cerisi en 2005, hein, « euh, La philosophie déplacée euh, », publié sous, sous ce titre, où Rancière s'exprime assez longuement sur ce qu'ont dit les participants, et où il en profite pour revenir sur certains contresens, ou pour préciser certaines orientations et certains choix d'écriture. Enfin, il me semble que euh, ses considérations grandiaires sur sa poétique apparaissent de façon plus connexe ou polémique quand il aborde l'écriture de certains historiens, du billet l'école des Annales, de certains sociologues, évidemment Bourdieu, ou des philosophes, hein, je pense là plus particulièrement la leçon d'Althusser, ou euh, au dernier chapitre de la de poétique de la littérature qu'on a aussi évoqué, hein, le poète chez le philosophe, il se démarque de la lecture et des usages que Badiou fait de l'œuvre malarméenne, en l'inscrivant discrètement, me semble-t-il, dans le siège de Platon et Althusser, et où il dessine en creux sa propre position et son propre rapport au texte du poète. Au total, cela représente une part non négligeable de ses écrits, qui me semble prendre un peu plus de place au fil du temps, assez logiquement, hein, au fur et à mesure qu'il est interrogé, ou s'interroge lui-même rétrospectivement sur son écriture, sur les textes qu'il a déjà publiés. Alors, je ne vais pas reprendre évidemment tous ces textes, mais je m'appuierai à l'occasion sur tel ou tel d'entre eux pour expliciter ou illustrer mon, mon propos. Alors, euh, je vais euh, essayer un peu de préciser les enjeux, enjeux d'une réflexion sur la textualité philosophique. On pourrait dire que tous les grands philosophes hein, développent, d'une certaine manière, une réflexion sur le langage, une philosophie du langage, et avancent même parfois certaines positions construites sur l'écriture, je pense évidemment au mythe de Teuf, tel que Platon euh, écrit dans le Phèdre, et que Rancière évoque à plusieurs reprises, évidemment, dans ses écrits. Euh, et donc, euh, voilà, euh, pendant longtemps, hein, même si cette pensée existait, il me semble que seule une minorité de philosophes s'exprimaient sur leur propre choix stylistique et sur le sens philosophique qu'ils leur donnaient pour nous aider à entrer dans la fabrique de leurs textes. Alors, il y en a eu, hein, je pense à Nietzsche, par exemple, mais finalement, ce n'est pas la norme. Euh, en revanche, à l'époque où écrire Ancière, quand il commence à écrire, euh, il le fait dans un contexte bien particulier où la question d'écriture de la philosophie est tout à fait centrale et où le déni de la textualité philosophique n'est plus vraiment d'actualité. On peut dire que les années 60-70 sont celles d'une sorte d'effervescence stylistique en philosophie, c'est un moment d'émergence d'un langage philosophique inouï, hein, dit Patrice Maniglier, et pour plusieurs philosophes de cette époque, Lévinas, Derrida, Deleuze, Iotard, Nianzhi, la langue n'est plus du tout pensée comme le déchet empirique de la réflexion de la pensée, selon l'expression de Derrida. Les philosophies s'élaborent dans l'épaisseur de la langue, tout en théorisant, sur certaines d'entre elles, leur propre rapport à la langue, à l'écriture ou au style. Donc au fond, les penseurs de la génération qui précèdent Rancière Prétendre révolutionner la philosophie en révolutionnant la langue et l'écriture philosophique, en se nourrissant de ce qui se joue hors de la philosophie dans différents champs artistiques particulièrement créatifs à cette époque. Donc euh, la citation de Deleuze euh, que, que j'ai proposée euh, explique un petit peu ça. Il me semble, exprime cela. Le temps approche, mais il ne sera guère plus possible. Il ne sera guère possible d'écrire un livre de philosophie comme on en fait depuis si longtemps, à Le Vieux-Style. La recherche de nouveaux moyens d'expression philosophique fut inaugurée par Nietzsche et doit être aujourd'hui poursuivie en rapport avec le renouvellement de certains autres arts, par exemple le théâtre ou le cinéma. Il me semble que la communication de Thomas montrait bien toute cette réflexion autour de l'âme. Mathilde Vallespierre, dans un ouvrage très récent intitulé A penser à tel instant, s'attarde sur ses textes de Deleuze et des textes de Derrida, Lyotard, qu'elle repère comme ayant une sensibilité particulière à la langue et une foi en son pouvoir de mettre au travail la raison, voire de reconfigurer en les interrogeant, en interrogeant la langue elle-même dans laquelle elle s'écrit et les patrons textuels et discursifs auxquels elle reprend. Alors comment penser s'inscrit-il dans cette galaxie euh, il me semble, hein, mais euh, vraiment ça a discuté, je, je ne connais pas évidemment euh, euh, très bien euh, les différentes euh, pensées des auteurs que j'ai cités, mais il me semble que même s'il euh, accorde lui aussi une grande importance à son écriture, il ne poursuit peut-être pas tout à fait les mêmes finalités que ses philosophes. L'enjeu est peut-être moins directement philosophique que politique, au sens très précis qu'il donne lui-même à ce terme. Il s'agit moins pour lui de modifier les conditions et manifestations du Logos, que de trouver une écriture ajustée au principe de l'égalité d'intelligence héritée de Giacotto et à ce que lui a montré son travail sur l'archive ouvrière. S'il faut chercher une source d'inspiration pour euh, Pensière, comme il le dit lui-même dans Les mots et les torts, il faut plutôt aller voir du côté de Foucault, hein, qui faisait de la philosophie en racontant l'histoire de l'hôpital et de la prison de Barthes, qui travaillait à la frontière de l'essayisme classique, de la critique littéraire et de la théorie de Benjamin, qui utilisait le matériel historique pour remettre en question la pratique des historiens et des théories de l'histoire, Voltaire et Diderot, qui ont effacé les frontières entre littérature et philosophie, ou entre philosophie et critique d'art. Par ailleurs, les échanges nés autour de la revue Les Révoltes Logiques, nourris des travaux de Foucault et des questionnements autour de l'écriture de l'histoire, qui anime plusieurs de ses auteurs, sont sans doute plus fécond hein, pour comprendre comment il aborde euh, sa propre politique euh, que euh, les écrits d'Héridiens par exemple, euh, sur les mythologies blanches, la différence, euh, voilà. Et on voit ça par exemple dans l'essai de Poétique du Savoir qui s'intitule « Les mots de l'histoire » hein, édité en 92 sous le, nom de, sous le titre « Les noms de l'histoire hein, » au seuil. Dès lors, quelle est cette conception de l'écriture qu'il élabore au fil du temps Alors, euh, ça serait euh, la diapo, Merci. Euh, je reprends une formule hein, qui est une, une de ces formules. Il parle d'une idée de la recherche solidaire de l'invention d'une écriture. Hein. Donc on est sur, sur l'idée d'une écriture comme partage du sensible qui serait à l'articulation de l'esthétique et du politique. Euh, donc au fil de ses écrits, c'est d'abord une théorie de l'écriture philosophique de ce qu'elle peut, et ne peut pas, de ce qu'elle vise réellement. Hein, euh, et euh, comme le montre bien l'ouverture de politique de la littérature, euh, aussi, hein, l'esthétique n'a pas une existence séparée de la politique ou un rôle ancillaire à son égard. Elle n'est pas un moyen pour la politique de se, mani de se manifester d'une façon plus efficace, plus propre à persuader ou à belvaniser les foules. La politique n'est pas esthétique parce qu'elle use de tel art ou de tel médium artistique pour se faire accepter, nous dirons dans un autre de ses tests, mais elle l'est parce qu'elle suppose un découpage du sensible qui indique si et comment des corps font communauté, quelle position respective ils occupent, ce qu'ils doivent faire de cette place. Donc c'est une façon de dire qu'il n'y a pas véritablement de politique indépendante de l'esthétique tout tourne donc autour de la définition du commun, de la façon dont il est envisagé et perceptible. Voilà, comme le montre cette citation du partage du sensible, c'est au niveau du découpage sensible du commun de la communauté, des formes de sa visibilité et de son aménagement, que se pose la question du rapport type politique, politique. C'est à partir de là qu'on peut penser les interventions politiques des artistes. Alors ceci détermine la façon dont Rencière va porter son attention à toute sorte, sur toutes sortes d'œuvres d'art, il ne s'agit pas tant de les interpréter à partir d'un contexte historique ou politique déterminé qui permettrait de l'extérieur de leur donner du sens. Ce qui intéresse Rancière dans cette fréquentation des œuvres d'art, c'est de déterminer en quoi elles renforcent le consensus ou la doxa, ou au contraire, dans quelle mesure elles produisent le nouveaux partage du sensible. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'étudier l'écriture ou les œuvres pour déterminer dans quelle mesure elle privilégie les thématiques sociales ou politiques ou représente les acteurs des luttes. Hein. Les hommes de théâtre, les performeurs ne sont pas envisagés comme des artistes au service du peuple, mais comme inventeurs de gestes et de dramaturgie d'écart. L'art n'est pas politique par ses messages ou sa façon de représenter le social, mais par le redécoupage qu'il opère des temps et des espaces. C'est pour cette raison que la question de l'écriture, sans doute, n'est pas secondaire dans son œuvre, euh, qu'il s'agisse des écritures variées, des poètes, des romanciers ou des cinéastes euh, qui étudient le philosophe dans ses propres textes, ou de celles qu'il y déploie et élabore progressivement. Rancière en envisage sa propre action, sa pratique de l'écriture, en continuité avec celle des artistes, me semble-t-il, hein, des romanciers ou des poètes. Il partage avec ses prédécesseurs, comme il l'idée que l'écriture n'est pas un instrument qui sert à transmettre de la pensée, mais elle est un acte qui produit des effets. Simplement pour lui, les effets les plus importants, il y a nos déplacements sensibles qui s'opèrent à, à, à travers la lecture. Euh, c'est un travail de recherche, je cite les mots et les temps c'est un travail de recherche qui produit de la pensée en déplaçant les positions normales, qui définissent ce qui est de la pensée et ce qui n'en est pas. Tu peux commencer L'enjeu de ce travail d'écriture serait donc, si euh, je, je vais à la serpe, hein, je vais très vite, de sortir d'une logique explicatrice qui disqualifie celui à qui l'on explique et qui pérennise l'inégalité et la dépendance à l'égard du maître ou de l'auteur. Hein. Je vais t'expliquer ce que tu ne peux pas comprendre tout seul. Et au contraire, d'entrer dans une logique égalitaire de deux façons, en accusant réception des voix qui ne sont considérées que comme du bruit, d'une part, et deuxièmement, en ne présumant pas de ce que le lecteur peut faire ou ne pas faire du texte. Ça, c'est la question de l'adresse qui a à voir avec la posture du maître ignorant. Le maître ignorant, ce n'est pas euh, quelqu'un qui euh, parle de ce qu'il ignore, dit-il, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'effet de savoir qu'il produit sur un autre. Dans cette logique égalitaire, en contradiction avec la logique pédagogique normale, c'est moins ce que dit le texte au lecteur qui importe que ce qu'il lui fait en quelque sorte. Donc la façon dont il vient s'articuler à sa propre aventure, à son propre chemin d'émancipation. D'où une certaine méfiance à l'égard de la clarté explicatrice. Si on comprend vite un texte, si tout semble limpide, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de déplacement réel du lecteur, parce qu'il re retrouve ce qu'il connaît déjà, le découpage habituel de la police, rien qui sort du cadre. Il va même qui remette en question le cadre plus effectivement. Il va même jusqu'à dire de façon un peu provocatrice, hein. « En fait, il n'y a rien à comprendre dans mes textes, ce qu'il faut, c'est ce qu seulement accepter de bouger avec. » Cette approche conduit à un travail d'écriture, conçu comme un tissage au double, double sens du terme. Hein. L'important, c'est de créer un tissu de langage et de penser partagé, à l'opposé des opérations de la logique explicative, car avec l'égalité, le problème n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais de le construire par le travail continu de l'écriture. Donc, ce travail patient entremêle la trame et la chaîne, hein, la chaîne signifiante, la chaîne signifiée d'une part, mais aussi le discours des voix autorisées et celui de celles qui ne le sont pas. Donc, il s'agit de faire tenir ensemble par l'écriture euh, ces différentes voix, de, les mettre, de mettre les discours au même plan, alors qu'ils sont généralement disjoints, séparés, hiérarchisés, hein, ce qui revient in fine à vérifier l'égalité qui est toujours déjà là en un sens. Hein, l'égalité des intelligences apparaît de fait dans toutes les situations où deux personnes se parlent, au sens où c'est bien la même intelligence qui est à l'œuvre. Mais s'il faut construire l'égalité alors qu'elle euh, qu est là, c'est parce qu'on oublie en quelque sorte sans cesse cette évidence. Paradoxalement, l'égalité est bien là lorsque le maître ordonne à son esclave, ou lorsque l'enseignant s'adresse à son disciple. Il y a là un point d'égalité sans lequel ni la domination ni l'explication ne seraient possibles. Mais ce fait n'est plus perceptible parce qu'il est recouvert par des fictions inégalitaires qui font penser que toutes les voies ne se valent pas, que certaines portent de la pensée, tandis que d'autres ne véhiculent que de la fêle, de la plainte, de la phonie. Hein, la distinction, le bosse faune et la respect. L'enjeu de cette poétique philosophique que propose Rancière, serait donc de comprendre comment révéler ou développer la puissance égalitaire de cette arme qu'est l'écriture. Je vais essayer de montrer à travers euh, quelques... Euh, Exemple, comment Rancière envisage la puissance égalitaire de l'écriture et la façon dont il explicite en conséquence les enjeux des choix d'écriture opérés dans ses écrits, les plus singuliers, les plus originaux. Euh, donc j'emprunte je, pour cette, enfin, donner un titre à cette partie formule de Laurence Cornu et Patrice Vermeren. Et en ouverture d'un ouvrage qui était consacré à la pensée de Jean-Jacques Rancière, il me semble assez propre à résumer le sens de cet effort de cohérence, cette réflexion auquel s'astreint le philosophe. à s'agirait de rendre sensible l'égal dans l'acte de philosopher même. Et d'abord, de développer la puissance égalitaire de l'écriture. Alors, pour comprendre la façon dont l'écriture permet de révéler l'homogénéité des discours et donc l'égalité des intelligences, par la mise au même plan de blocs de parole jugé usuellement euh, hétérogène, hein, je partirai d'un exemple précis exposé par Rancière dans les non-histoires. Il permet de saisir ce que signifie la puissance égalitaire de l'écriture qui va même jusqu'à déborder l'intention de celui qui écrit. Alors, dans ce texte, Rancière fait une analyse tout à fait éclairante de la façon dont Tacite, au 16e chapitre du premier livre des Annales, nous raconte un événement subversif, je cite, la, ré la révolte des légions de Pannonie, excitée au lendemain de la mort de par un obscur agitateur du nom de Persénius. Il analyse dans le détail comment la présentation du personnage de Persénius, chef de club devenu soldat de rang, parleur audacieux et instruit parmi les cabales des distrions à former des intrigues, ça c'est assez cité par ancière, comment donc cette présentation vise à décrédibiliser sa parole et son action. Mais en même temps, le propos de Personius, rapporté par Tacite, montre une parole ordonnée, précise, convaincante, qui est en réalité plus celle de Tacite que celle du personnage historique censé parler. Ce qui intéresse ici Rancière, ce n'est pas l'effet d'exclusion de ce discours de Tacite que pointe un mais au contraire son pouvoir d'inclusion, dit-il, le lieu qu'il donne par lui-même à ce qu'il déclare sans lieu. Ainsi, sans doute à son insulte, Tacite, qui semble juger indigne la prise de parole de Tersénius, lui donne-t-il une véritable tribune, et en fait-il, par la qualité même de son écriture et par le style indirect qu'il mobilise, un modèle d'éloquence dont peuvent à l'occasion se saisir les futurs révolutionnaires nourris des textes d'historiens. Je cite, hein, « Le style indirect, en disjoignant pratiquement sens et vérité, révoque en acte l'opposition des parleurs légitimes et illégitimes. » Ceux-ci sont également validés et soupçonnés. L'homogénéité du discours-récit ainsi constitué vient contredire l'hétérogénéité des sujets qu'il met en scène, l'inégale qualité des parleurs à garantir par leur statut la référence de leur dire. On peut donc comprendre que dans ce texte de Tacite, l'historien sera en quelque sorte débordé par son usage du style indirect, il se ferait finalement entendre la voix de celui qui est jugé indigne de parler. Alors ce contre-exemple est intéressant car il nous permet de comprendre comment Rancien, de son côté, assume et mobilise la puissance d'égalisation du style indirect qui semble échapper à tacite et en fait même un levier majeur de son écriture philosophique. Il parle à ce propos d'un principe d'écriture égalitaire qui consisterait à supprimer la hiérarchie entre le discours qui explique et celui qui est expliqué, à faire sentir une texture commune d'expérience et de réflexion sur l'expérience, qui traverse les frontières des disciplines et la hiérarchie des discours. Il conclut en disant que c'est un problème quasiment syntaxique, cest la méthode de l'égalité. Il est possible d'aborder cette question de l'écriture égalitaire sous différents angles. On pourrait notamment se questionner sur, sur, sur la question du genre d'écriture. Hein, l'essai le, développe une série de, de propos autour de ce choix d'écrire sous la forme de l'essai. Mais je vais en rester à la question du style proprement parler. Pardon. Je vais pas y euh, merci. Alors, il s'agit de supprimer la hiérarchie entre le discours qui explique et expliqué, Ça, c'est le côté style indirectible ou rephrasage. Et de l'autre part, de faire sentir une texture commune, merci beaucoup. D'expérience et de réflexion sur l'expérience. À cette... des disciplines et la hiérarchie des discours, et ça, ça serait plutôt du côté de la méthode de la scène. Alors, <coughs> pardon, diapo, s'il plaît. Le style indirect et le rephrasage. Alors il s'agit là d'échapper par cette, ce procédé, à la pose, tenter d'échapper à la position magistrale. Donc Rancière explique que son travail théorique consiste à essayer de parler à travers la parole des autres de faire parler autrement la parole des autres. D'où cette expression de rephrasage qui revient régulièrement dans son propos. Ce procédé est une réponse indirecte, me semble-t-il, à la dénivellation des voix propres à l'énonciation magistrale. Francière commence son œuvre en 1971 par une critique d'Altusser en tant que figure du maître-explicateur. Le discours « Althusser », dit-il, génère une impuissance à changer le monde et une reproduction du pouvoir des spécialistes certes étant donné les clés de l'émancipation aux opprimés en produisant une théorie de la domination, mais il reproduit en réalité dans son discours et son mode d'écriture la scission entre savants et ignorants, entre ceux qui pensent et ceux qui sont prisonniers de l'idéologie. Un autre exemple de cette position magistrale dont on cherche à se, à se démarquer ancien nous est donné par l'approche proposée par Pierre Bourdieu et ses élèves dans leurs différents textes. Alors je pensais au cas de La misère du monde, qui est un texte assez connu de 1993, même s'il intervient bien après le philosophe et ses pauvres en 1983, où Rancière voilà, fait le procès, en quelque sorte, de cette posture brutusienne euh, Il illustre bien donc ce texte de 1993, hein, la dénonciation du sociologue roi qui est proposée dans le philosophe et ses pores. La démarche du sociologue consiste d'abord en s'appuyant sur une légitimation méthodologique a clairement distinguer la parole du sujet avec qui l'entretien mené de celle du chercheur tant dans la façon d'amener les thématiques de l'entretien ou les questions que dans la façon de restituer les réponses. Mais au-delà, le texte distingue clairement la parole restituée de l'explication causale qui en est faite. Cette explication nécessite d'en passer par des concepts, des modèles théoriques, qui sont mobilisés par le chercheur et ignorés par celui qui s'entretient avec lui. On peut ainsi lire de façon critique cet ouvrage comme une tentative de révéler à ces sujets au cœur de l'étude le sens profond de leur discours en les référant à une position sociale dont il ne serait pas réellement conscient. Donc ce résumé, bien sûr, prise à charge, hein, le travail réflexif de Bourdieu sur la méthode de l'entretien, les enjeux qu'elle recouvre, va sans doute bien au-delà de, de cette présentation un peu caricaturale. Ces discours magistraux d'Altusserre ou Bourdieu sont appréhendés par anciens de biais, non pas en entrant dans l'argumentation philosophique ou sociologique, proprement dite pour la réalité, mais du point de vue des postures qu'ils qu appellent ou des effets politiques qu'ils produisent, en contradiction avec ce qu'ils énoncent comme leur finalité principale, soit l'émancipation des ignorants ou des dominés. Donc il me semble que c'est euh, à partir de cette façon d'envisager le travail de ses contemporains, plus exactement en réaction ou réponse à cette approche et à l'écriture qui en résulte, que Rancière élabore ses propres textes et je dirais son propre éthos égalitaire. Euh, il dit dans un, euh, dans un article qui s'appelle « L'arme théorique d'un recommencement, la recommencement du marxisme » Ce que nous avons expérimenté finalement, c'est que l'effet politique d'une théorie tient moins au contenu de ses énoncés qu'à la position d'énonciation qu'elle adopte. La question devient alors comment se débarrasser des effets de maîtrise générés par une certaine façon d'écrire la philosophie ou la sociologie. On peut donc interpréter les choix de Rancière, stylistique de Rancière, comme des tentatives de renversement de ces effets de maîtrise en adoptant une autre position d'énonciation, en écrivant autrement la philosophie que les maîtres savants. Alors, pour parvenir à trouver la juste distance exigée par cette écriture égalitaire, le, le philosophe doit naviguer entre deux écueils. D'abord, l'écueil d'une écriture de maître savant, celle que j'ai déjà un petit peu évoquée, hein, qui prétend expliquer le sens profond de la parole des ignorants. Donc, on retrouve cette posture hiérarchique euh, qui est par exemple chez Althusser. Mais il y a aussi un autre écueil c'est celui de la révérence ou de la fascination sans distance à l'égard de la parole des sans voix. Qui conduirait finalement le texte à s'annuler comme discours philosophique pour n'être plus que citation, la parole ouvrière, travail de collecte sans mise en perspective politique, au risque d'une fascination paralysante et peu opératoire, ou bien de tomber dans une forme de folklorisme sans, sans intérêt. Donc son travail d'écriture s'efforce d'échapper à ce double écueil toujours menaçant par l'usage justement du rephrasage et du style indirectif. Qui, constitue, en fait, qui consiste pardon, en un entrelacement permanent de la voix du philosophe et des voix des personnes dont il parle, qui sont convoquées par le texte à parler. Hein, ce procédé de style est au fond une façon pour l'auteur d'accuser réception de ce qui est bien un logos et non simplement de la phonie, hein, par le tissage du texte. Évoquant sa façon d'aborder l'archive pour l'écriture « La nuit des prolétaires » Tu peux Rancière suggère clairement que le paradigme de référence de l'écriture du philosophe n'est alors plus celui de la science, mais qu'il est celui de la littérature. J'ai vu les textes ouvriers à travers un certain nombre de grilles qui m'étaient données par la littérature, et j'ai inventé un mode de composition et d'écriture propre, euh, propre à matérialiser, la rupture avec la politique impliquée dans la manière traditionnelle de traiter la parole ouvrière comme expression d'une condition. Pour moi, le discours philosophique ou la constitution d'une scène théorique est toujours en même temps la mise en œuvre d'une certaine poétique. Alors, Je trouve ce passage intéressant sur la, le sens, la jeunesse de cette écriture en syrienne. On retrouve d'abord le fait que le philosophe ne décide pas ex nihilo, ex nihilo d'écrire autrement. C'est la littérature hein, ou son expérience de, le, de lecteur qui oriente la réception des textes d'archives. En effet, comme il le dit à plusieurs reprises, l'homme est un animal littéraire et le langage qu'il parle, lui, est modelé par toutes ces lectures là, qui roulent, qui participent de la configuration d'un monde ou d'un partage du sensible. C'est parce que la littérature ouvre à d'autres possibles que ceux qui se sont effectivement réalisés qu'elle permet de lire les textes de ses ouvriers des années 30-40, 130 40 sans occulter les ouvertures qu'il permettait sur d'autres façons de faire communauté, combien même ces projets alternatifs seraient aujourd'hui oubliés ou considérés comme de sympathiques ou dangereuses utopies par certains. La littérature et le travail sur le sensible qu'elle constitue sont ainsi pour le philosophe des leviers pour lire et penser autrement, pour adopter une posture égalitaire Ces grilles offertes par la littérature ne sont pas de celles qui enferment, hein, elles permettent plutôt de percevoir et de cerner ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas au plus voir ou entendre dans cette parole ou ces écrits archivés et donc libérer la pensée de ces carcans. Alors, j'évoque rapidement, je vois que c'est l'heure, la méthode de la scène, hein, lire ne suffit pas, euh, donc, euh, et la philosophie, euh, et bien la constitution d'une scène théorique hein, qui, exige, qui exige une certaine mise en forme, un hein, découpage des espaces, un positionnement des voix et des corps. C'est une sorte de petite machine de guerre contre les façons ordinaires d'aborder les problèmes philosophiques ou politiques que cette scène. Hein. Euh, elle révèle des formes de vie, des voies ignorées qui en appellent à une reconnaissance publique. Elle génère des collisions imprévues qui obligent à revoir les partages du sensible ordinaire. Produire des scènes pour penser, c'est refuser l'assignation à un domaine de savoir particulier, à une méthodologie ou à une écriture, préalablement normée. C'est s'autoriser à rapprocher le propos d'un philosophe et d'un menuisier, ou ceux d'un romancier et d'un historien vivant des siècles de distance. Alors C'est un peu le sens de la citation... Euh, euh, une citation de la méthode de l'égalité, euh, la dernière euh, diapo, hein, je, je, je trouve très intéressant. Alors, je n'ai peut-être pas le temps de, de, de trop le dire, je ne sais pas, mais c'est un texte qui est très intéressant parce qu'il me semble que le philosophe ouvre là, en quelque sorte, la boîte noire de son écriture hein, euh, euh, en, en montrant comment, finalement, il va euh, attraper hein, des, des morceaux de discours, des images qui, euh, qui euh, monter hein, un peu à la manière du montage cinématographique vont produire voilà, justement euh, une mise au euh, même plan hein, des discours des images et donc euh, mettre en acte l'égalité dans le dans le texte en quelque sorte. Euh, bon, je, je passe un petit peu sur la suite, je vais.. Bon, je, je vais Essayer de... bon, je, de en d'autres <rire> termes, le rôle du philosophe consiste ici à ne pas aplanir le paysage dessiné par les textes hein, qu'il rencontre, à hein, ne pas recouvrir le sens de cette interruption par un commentaire explicatif réducteur, mais à le faire exister aujourd'hui même hein, dans, dans sa propre langue. Alors, en de tous ces textes philosophiques, littéraires, euh, de toute nature, hein, il vérifie en acte l'égalité des intelligences et permet à d'autres de l'expérimenter. Il me semble que c'est à cette condition que le texte philosophique peut espérer véritablement agir et s'offrir à cette subjectivation qui pourra ou non advenir dans son sillage pour le lecteur. Je ne vais pas développer ma conclusion parce que je voudrais juste garder un petit peu de temps pour lui poser une question. Donc je vais parler lui à la troisième personne, je vais me permettre de m'adresser plus directement à lui. Euh, une petite question que je me pose en le lisant, hein, que je n'arrive pas finalement, même en lisant ce qu'il a écrit, euh, pour répondre à cette question que d'autres lui ont déjà posée, que Marie lui a posée un petit peu aussi tout à l'heure, je, je reviens encore un peu dessus euh, moi je me pose la question suivante si nous sommes tous des animaux littéraires est-ce que cela a encore a un sens de distinguer la politique de la littérature et la politique de l'écriture philosophique hein, comme je l'ai fait moi finalement ce texte est-ce que le terme de politique de, de l'écriture qui engloberait les deux ne serait pas au fond plus pertinent Hein, puisqu'on constate des formes de circulation permanente entre les deux espaces euh, définis de façon académique. Hein. Euh, il me semble que les auteurs euh, que vous évoquez comme source d'inspiration de votre propre écriture, hein, je vais d'un certain nombre d'auteurs, mais ce sont aussi souvent des romanciers, Flaubert, euh, Virginia, Virginia Woolf, euh, Faulkner, par exemple, hein, ou des poètes, hein, plutôt que des philosophes. Hein. Est-ce à dire que vous récuseriez l'appellation de philosophe qui vous est généralement attribuée pour ranger résolument du côté de la littérature euh, donc, on sait bien que ces catégorisations euh, sont enfermantes, hein, c'est une sorte de logique policière l'université que mettent les gens dans des petites cases, mais est-ce qu'on peut quand même s'en passer finalement hein, euh, mon, Moi, mon sentiment, quand je lis vos textes, quand même, je lis des textes euh, de philosophie, hein, ce ne sont pas des romans, euh, ce sont les textes d'un écrivain certes, mais d'un écrivain qui écrit euh, quelque chose qu'on appelle de la philosophie. Euh, Peut-être une des différences hein, entre vos textes et ceux des romanciers ou des poètes, et que votre attention à l'écriture, euh, la vôtre ou celle des auteurs que vous lisez, hein, n'est pas du tout séparée ou séparable des problèmes que vous soulevez, des problèmes philosophiques que vous soulevez, des concepts que vous créez, voire des théories que vous élaborez. Et que votre réflexion sur l'écriture, votre travail stylistique, participe, de mon point de vue, de la dynamique globale de votre réflexion philosophique en même temps qu'elle s'en nourrit. Il y a là une sorte de. Mouvement intéressant entre la réflexion sur l'écriture, l'écriture elle-même, euh, qui euh, fait avancer en fait euh, euh, euh... la pensée et qui euh, affine au, au fil du temps l'objet de philosophie. Ouais. Ma question. Merci. Peut-être qu'on peut que vous, vous approcher. Bien sûr. Okay. Mmh. Vous voulez pas vous asseoir, comme vous. le plus simple pour vous. Le plus pour vous. Bon, Je sais pas, je peux mettre comme mmh. ça. ça va, bon. si vous... non. Euh, bon, on entend comme ça. Très bien. Ah non. non. Bon, d'abord, il, il est clair que, effectivement, le, disons, politique de l'écriture est pour moi le, le terme, le terme générique, disons. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a politique de la littérature C'est parce que c'est aussi voulu, disons, rendre compte de l'historicité du concept de littérature. C'était un des, c'était un des enjeux. Mais il est clair que bon, malgré tout, la, disons la, les textes, des textes comme justement le texte sur les mots de l'histoire par exemple, euh, ça a été, euh, ça a été plus formé, ça s'est formé euh, dans le cadre d'un séminaire que je menais à la, à la, à la, au Collège national de philosophie et qui s'appelait Politique de l'écriture. Les politiques l'écriture ont référence précisément aussi à l'idée de l'écriture, bon, bien sûr vu à travers Platon, évidemment en inversant les choses. Bon, l'écriture comme ce qui précisément fait circuler, euh, fait circuler, fait circuler la pensée, la désapproprie, l'empêche, disons l'arrache à ceux, à ceux qui la, disons, qui en seraient les propriétaires, les propriétaires légitimes. Bon ça c'est un premier point euh, sur, sur l'écriture, sur le sens même du, du, mot, du mot du mot écriture, bon, effectivement c'est quelque chose qui est, bon, qui est présent, qui est présent dès le bon, de, de, de, de départ, d'une certaine façon, dès le départ de ma recherche, parce que, bon, à l'époque, effectivement, où je travaillais sur ces textes ouvriers, justement, que bon, je cherchais de l'information et j'ai trouvé, trouvé de l'écriture trouver l'écriture ils trouvé effectivement une forme disons d'émancipation qui se produisait euh, par le fait de s'approprier de s'approprier la, euh, la puissance de l'écriture à la fois de la, bah, de la saisir un peu au passage et de, de se, de se, de se l'approprier bon ce qui veut dire euh, bon alors euh, est-ce qu'il faut s'appeler qu philosophe pas philosophe ça m'est un peu ça m'est un peu indifférent il se trouve que j'ai fait j'ai fait des études de philosophie pendant, pendant, pendant un certain temps. Euh, bon, c'est Voilà, c'est ma foi. et que j'ai enseigné dans un département, dans un département de philosophie. À partir de là, ch chacun, chacun choisit, chacun choisit un petit peu la manière dont il veut penser, dont il se pense comme philosophe, dont il considère que le, le texte, disons, le, le, nom, le mot, le mot lui-même, bon, comme, comme important. Quoi. Bon, donc, je suis parti un peu espèce quand même d'extraterritorialité qui, qui est bah, propre en général à l'activité philosophique, c'est-à-dire le fait bon, que c'est un, euh, bah, ben, une discipline d'accord, c'est une discipline en, en même temps c'est une discipline qui n'est qui est pas, qui est, qui est pas une science une discipline qui passe son temps à aller chercher son, euh, chercher son, son, son, son, matériau, son matériau ailleurs hein. donc voilà, donc, euh, disons cette espèce de caractéristique un petit peu générale euh, disons de la philosophie euh, euh, bon, j'ai tiré une pratique, une pratique personnelle personnelle des pratiques précisément de, de déplacement, c'est-à-dire de déplacer, de déplacer un petit peu les énoncés euh, bah de leur de leur de leur discipline spécifique, de leur domaine spécifique, euh, de leur statut, de leur statut euh, bon élevé ou pas élevé. Donc voilà, on dirait d'une certaine façon CG. J'ai utilisé cette espèce en quelque sorte un peu d'indétermination ou de, disons, un peu de euh, disons, en quelque sorte de situation un peu frontière euh, de l'activité philosophique en général euh, pour en faire une espèce de, non pas exactement de réflexion, mais vraiment de, de travail, de travail, sur, de travail sur les frontières. Et bien sûr, le travail sur les frontières, ça veut dire, euh, bon, c'est lié intimement au travail sur l'égalité, parce que, les, disons, disons l'égalité dans. Dans le domaine intellectuel, l'inégalité passe par le fait de, tra de, de, disons, de tracer les frontières. Bon, les frontières, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent, savent pas, qui pensent et qui ne pensent pas, de, bon, qui pensent et qui fabriquent, ou que sais-je. Mais aussi les frontières qui tracent des domaines particuliers, qui disent ça c'est de la philosophie, ça c'est de l'histoire, ça c'est de, de la science, ça c'est de, de la linguistique, la littérature, euh, bon, et, bon et, et ainsi de suite. Quoi. Donc euh, bon voilà ce que voilà je ne sais pas si ça répond à la question si vous voulez à la, la, la, la formuler encore plus précisément. Oui en, en même temps les romanciers par exemple non ne produisent pas des théories, ne produisent pas de concepts. Ça, c'est quand même un peu spécifique. Et vous, il me semble que vous pourriez dire que oui, quand même. <rire> bon, on peut dire que, bon, il y a, il y a... bien sûr, on, on, produit, on produit des concepts, tant que les concepts ont aussi une forme, disons, une sorte de fiction. Quoi. Euh, bon, cela dit, bon, pour moi, les, effectivement, les, les, les, les romanciers, je si, les, les utilise. C'est précisément en fonction de leur de leur puissance, de leur puissance de déplacement. C'est-à-dire bon, euh, mmh. bon, vous prenez Faulkner, vous prenez bon, les, vous prenez vous prenez le, le bruit et la fureur, quoi. Ben, on peut en enfermer, disons, je veux dire d'une certaine façon. Voilà, bon, il y a un type, euh, un type que son frère cherche désespérément à foutre à la pour s'en débarrasser, que ce soit fini, quoi. Et puis c'est jamais fini. Il y a, il n'y arrive jamais. Et bon, c'est quelque chose, bien sûr que bon, Faulkner n'est pas un, pas un romancier social. C'est pas quelqu'un qui s'occupe des de, disons des, des problèmes des handicapés, etc. Mais bon il y a une pratique de l'écriture qui fait que ben voilà, celui que on voudrait expulser, il est, bon, il est toujours là. Il, et Ça se termine à la fin. Le problème pour le, bon, le fait que. Bon, on insiste sur le fait que voilà, il, il rentre, il retourne à la maison, il retourne à la maison, bon, retourne à la maison et, et, et les choses sont comme elles sont, elles sont restées comme elles sont. Quoi. Donc voilà, bon, c'est bon, un petit peu un, cette espèce, à ce moment-là, dans, dans cette capacité en quelque sorte de, bah, de dénier, de, de, disons, de dénier l'exclusion, de dénier l'inégalité. Donc que, voilà, que, que j'ai utilisé Faulkner. C'est pour ça que j'ai essayé de dire, bon, mais euh, ce qu'on raconte sur l'histoire, euh, bon, et ce qu'il raconte le même euh, sur, sur l'histoire de, de, de, disons. Bon, de Benji qui serait simplement l'illustration de la fameuse euh, phrase disons, de la fin de Macbeth c'est pas ça non plus quoi, parce que chez Faulkner finalement euh, bah, l'idiot Benji il parle pas d'une manière différente euh, de, de, son, de son frère bon, le, disons l'étudiant, l'étudiant Quentin quoi, donc voilà, euh, bah, non, voilà bon, donc bien sûr, précisément si l'activité consiste à produire un petit peu des déplacements, à, à, à brouiller les frontières à, à, voilà, bon là je, je, prends, je, je prends des textes euh, des textes euh, de, de, de, de, de romanciers puis Bien sûr, bon, d'une certaine façon, je, je les sors, j'ai les, de, de, de, les sors de leur propre statut. cest à dire aussi là, en même temps les sortir aussi, justement, de cette espèce de, de, de, de, de toujours d'assignation, de, à savoir que ce serait des textes élitistes, quoi. Mmh. Alors, et effectivement, bon, c'est pas parce qu'un texte n'est pas lu bah, est pas lu par tout le monde que c'est un texte élitiste. crois faut pas, il faut tenir forme, il faut tenir fait euh, fort sur, bah, sur, sur ça, quoi. Mmh. Merci beaucoup. Oui. Et est-ce que vous, oui. pardon, que, est-ce que vous avez une, une réflexion sur votre propre pratique d'écriture Par exemple, on, on avait Sandra Loger hier qui, qui a beaucoup travaillé sur Stan Cavell, qui a, qui a écrit un ouvrage sur pour inviter les philosophes à prendre un autre ton pour la philosophie, en ne, en ne s'interdisant inter pas donc l'autobiographie. Est-ce que vous, cette question de votre propre écriture, elle, euh, comment est-ce que vous la faites travailler avec vos propres travaux Est-ce qu'il y a une réflexion euh, sur l'écriture, sur votre, votre écriture en particulier, qui est menée euh, en parallèle. Est-ce qu'il y a un travail esthétique, en fait, derrière votre... Euh, voilà. Quelle est votre réf réflexion dans ce sens-là oui, Je veux dire, bon, je ne suis pas parti d'une réflexion, mais je suis vraiment euh, mon parti d'une pratique, quoi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir que, bon, j'étais dans un domaine qui était le domaine des historiens, le domaine des historiens, on, on ramasse de l'information et, et puis on la synthétise, quoi. Et puis, bon, je suis tombé, non pas sur l'information, mais, mais, mais sur de l'écriture, sur Et tombant sur de l'écriture, tombant sur, finalement, euh, bah, non pas, disons, euh, disons des, histoires de, des histoires de grève, des histoires de lutte, des histoires, de, de, de, disons, d'organisation et tout, mais, mais sur une espèce de grande nappe, finalement, d'écriture, où des gens taillent un peu, le, taillent un peu le, leur propre, euh, disons, leur propre discours. Mais voilà, je, il y avait une espèce de contrainte, à savoir, bon, euh, bon comment en parler, pas, pas, pas, disons, au, euh, au sens pédagogique, à savoir, ah, comment va, va, va, va expliquer ça aux gens, non mais comment comment rendre comment avoir une écriture qui permette de donner à cette écriture-là sa, sa, sa puissance de subversion. Donc au départ, malgré tout, disons, le travail d'écriture que, que j'ai pu faire, qui n'est pas forcément qui n'était pas forcément prévu, mais bon, qui est lié aussi au fait que j'ai lu beaucoup de littérature dans ma vie, quoi. Euh, bon, ça, voilà, ça, ça s'est produ ça, ça, ça produit comme ça, de certaine façon À un moment donné, j'ai écrit une façon, je ne pouvais pas écrire, je pouvais pas écrire autrement. C'est ça, c'est ça. Je crois que bon, on, on a rappelé, ce, disons, un peu ce matin, bon, ceux qui forcent à penser, bon, il y a aussi, il y a ceux qui forcent à écrire, ceux qui force à écrire, ce écrire d'une certaine manière, d'une certaine manière, une manière qui justement de, dérange ce qu'on appelle, ce, ce, ce qu'on appelle penser. Donc, voilà, bon, nous dirons que moi, disons. Bon, L'écriture est, est toujours, une, un, toujours un peu une espèce de forme, un peu de de, de déplacement, on le rappelle ici, un peu de, de, de paraphrase. D'une certaine façon, il y a quelque chose que je peux faire avec un certain type de texte, bon, qui, peut être, euh, qui peut être une lettre d'un ouvrier à, à un autre, qui peut être bon, un, un, un livre, un, un livre de, de, de, de Faulkner, une petite nouvelle de, de, de Tchékov, et la question c'est toujours... bon. Un, euh, voilà, il y a une puissance, il y a une puissance, il y a une puissance, il y a une force, il y a une force que je reçois, il n'y a pas d'interprétation que je reçois, bon, et, et ben bon, qu'est-ce que j'en qu que fais, uh, qu que fais pour avancer avec quoi il n'y a pas bon de. Il n'y a, a pas de méthode générale, oui, bien disons, là, cette question de, de l'égalité, elle est toujours liée au fait que ouais, précisément on va. Bon, il est toujours question de, de s'approprier quelque chose de le faire basculer de, de, le, de le projeter aussi vers d'autres lectures d'autres lecteurs d'autres voilà c'est ça mais c'est quelque chose qui se fait toujours bon au sein d'un travail pratique et pas disons euh, disons sur le sur le mode sur le mode d'une espèce de de, de de réflexion qui serait qui, qui serait détachée bon pour moi c'est quand même Toujours le, bah, le toujours le travail. C'est toujours le travail, c'est l'écriture qui est proprement, de, qui est proprement le travail de travail philosophique. Après, les gens posent des questions, bon, on répond aux questions, on répond aux questions euh, que nous font plus en, en répondant. Mais euh, malgré tout, euh, disons pour moi, c'est d'abord le, le, le travail que je fais qui compte, quoi, et, et pas les réponses que, quand on dit, voilà, bah, maintenant, euh, c'est systématique ça Nous comment vous faites euh, euh, Bon, bah, il faut le faire, ouais, mais, mais c'est pas ça le cœur de mes préoccupations merci bon. beaucoup bon, merci à tous. quel moment, quel superbe moment ouais. <rire> euh, alors c'était un très beau moment la seule chose c'est qu'on a écouté Stéphanie à qui on ne pose pas de... Mais bon coup, de ça de question c'est très très elle a été très claire elle a été très, très claire, c'est vrai. Le but, c'était ça. Bon, de bon. de euh, mais peut-être, juste une question, peut-être, pour Stéphanie, je voudrais pas, évidemment, non. trop déborder, non. mais euh, Moi, ça, voilà. ça m'ennuie de laisser partir Stéphanie la sans... Non, non, mais non, Donc, je suis pas frustrée, alors. Stéphanie dit qu'elle ne veut pas de questions parce qu'elle a des réponses. Oui. Bon, c'est mieux. Ouais, je ne sais pas. Euh, alors, non, a, on me soumet aussi une proposition, c'est est-ce qu'on ne ferait pas juste une courte bon, pause, oui. Voilà.